Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, du 1er au 11e verset. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un annon avec elle.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 les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse la et l'anon. Ils mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir déçu. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en joncèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au Fils de David.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 acclamations. Nous comprenons, après tout ce que nous avons entendu pendant la semaine, nous comprenons que Jésus est roi parce qu'il est de la lignée de David. Jésus est roi, mais aussi nous comprenons qu'il est roi au-dessus de tous les autres rois. C'est en cela que nous disons qu'il est le roi des rois. Il est roi. Oh, on peut dire, oui, bon, Jésus est roi, euh, le, le King Charles aussi, c'est un roi. Euh, quel autre euh, pays a, a un roi? Il y en a plusieurs. Jésus est roi, les autres aussi sont rois. Il y a eu des rois dans le passé, il y a des rois au présent, il y aura des rois dans le futur. Mais parmi tous ces rois-là, Jésus est au-dessus de tous ces rois. C'est pourquoi même, alléluia, même devant lui, les autres rois fléchissent leurs genoux. Même les autres rois devant Jésus fléchissent leurs genoux. Les quatre êtres vivants avaient des couronnes. Mais ils jettent leurs couronnes aux pieds de l'agneau. Ils disent, nous ne sommes pas dignes de porter les couronnes. Jésus seul en est digne. Ainsi, lorsque nous reconnaissons l'autorité de Jésus, sa vie se répand sur nous et sa gloire nous couvre. Celui qui reconnaît que Jésus est roi, celui qui reconnaît que Jésus est Seigneur, la vie de Jésus se répand sur lui et la gloire de Jésus le couvre. Durant toute la semaine, nous avons vu ce que c'était Hosanna ainsi que les implications. Ce matin, nous voulons considérer la dimension royale de Jésus. Nous voulons considérer Jésus comme roi. Et nous verrons qu'en tant que roi, il possède l'autorité royale. Mais qu'en tant que fils de David, il était supérieur à David, ayant tous ses ennemis sous ses pieds. L'autorité royale, jésus Supérieur à David et les ennemis sous ses pieds. Comme nous l'avons dit durant la semaine, afin de manifester que Jésus était réellement roi et qu'il détenait l'autorité, il est entré dans le temple après hein, le récit que nous avons lu. Hein, juste après, nous nous sommes arrêtés au verset 11. À partir du verset 12, nous voyons le roi qui est qui a été accueilli en triomphe, monté sur, sur un anneau. Le roi entre dans le temple, il fait deux choses. Il commence premièrement par chasser les vendeurs dans, dans le temple, et ensuite il guérit quelques... Malade Pour montrer qu'il avait l'autorité. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui pouvait entrer dans le temple. Ces vendeurs-là étaient là depuis un certain temps. Les souverains sacrificateurs étaient là. Les sacrificateurs étaient là. Les autres chefs de peuple étaient là. Personne n'a pris l'initiative de les chasser. Mais Jésus, parce qu'il était roi. Il a fait les choses que seul le roi pouvait faire. Vous savez... Le roi n'a pas besoin que sa cote de popularité augmente. Ce sont ceux qui sont choisis par le peuple. Ceux qui ont un mandat électif ont des fois peur de prendre certaines décisions impopulaires. Ils diront que le peuple va nous lâcher. Jésus n'a pas besoin que le peuple se lâche. Il est Dieu. Il ne fait pas des choses pour nous plaire. Il fait ce qu'il faut. Il entre au temple à partir du 12e verset, la Bible le dit. Jésus entra dans le temple de Dieu. Amen. J'ai aimé cette expression. Il n'est pas entré dans n'importe quel temple. Il n'est pas entré dans le temple de Dagon. Il n'est pas entré dans le temple de Bouddha. Il n'est pas entré dans le temple de Je ne sais qui. Il est entré dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et le, les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et au verset 14, on dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Amen. Cette autorité, Jésus la détient encore. Si en ce jour-là, il est entré dans le temple pour chasser les vendeurs, les changeurs, les vendeurs de pigeons, le temple n'était plus un lieu de prière, mais il était, venu un lieu, il était devenu un lieu de commerce, un lieu de transaction. Aujourd'hui encore, notre temple devient un lieu de transaction. Les gens viennent pour rencontrer des personnes. On m'a dit que notre directeur prie à la borne, je viendrai à la bonne comme ça à la fin du culte, je, je le rencontrerai. On m'a dit que celui qui a mon dossier vient à la borne, je vais aller là-bas comme ça, je le rencontrerai. Non, on m'a dit que celui qui me doit de l'argent, prie à la bonne, je vais aller là-bas comme ça à la fin du culte. Et il y a des gens qui sont là qui calculent, hum, « Papa là porter une bonne fête, c'est qu'il doit avoir l'argent ». À la fin du culte, je vais me présenter, je vais lui présenter mon problème, je vais lui dire que je n'ai pas d'argent pour payer les frais, les frais académiques. L'église est devenue, le temple est devenu un lieu de transactions, de transactions de différents genres. Que des commerçants aujourd'hui dans l'église du Seigneur, des vendeurs d'illusions. Ils viennent avec des prophéties fallacieuses afin d'attirer des hommes, surtout des femmes, et de soutirer de leur part un peu d'argent. Votre pasteur prêche bien, mais tu as besoin de la prophétie oh oh. oh. C'est aussi on te dit que oh, je suis en train de voir Beaucoup de, de, de gens qui en veulent à ta vie Est-ce que ça vraiment Tu, tu as besoin d'une prophétie pour savoir Qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne t'aiment pas Des vendeurs d'illusions à l'église Des fois ce sont les pasteurs eux-mêmes Ils font le commerce à l'église ils vendent des illusions et ils, ils vendent des illusions ils vendent des rêves et ils vendent le vent et ils reçoivent de l'argent et tout tout ce qui doit se faire doit se faire d'abord par l'argent pasteur je vois j'ai un problème dans ma famille oui bon tu amènes l'offrande euh, et puis je vais prier pour toi parce que je suis, amène l'offrande, je vais prier pour toi Fais l'offrande de ceci, je vais prier pour toi Parce que je suis combattu au travail Donne l'offrande de l'élévation Et puis je vais prier pour toi, tu auras les grades Oh, c'est quoi ça vendeur Et ce sont ces gens que le Seigneur est en train de chasser du temps L'évangile n'est pas un commerce On ne devient pas ministre de Dieu Parce qu'on a besoin d'argent parce qu'on a besoin d'argent j'ai connu un pasteur nous étions en formation à l'omé et puis ce jour-là c'était un peu la crise il appelle un de ses collaborateurs et dit bon ici en tout cas ça ne va pas euh, je n'ai pas d'argent Organisez un séminaire comme ça vous allez m'envoyer l'argent je, je le reprends sur place je dis pasteur donc toi tu organises un séminaire pas, non pas parce que tu veux enseigner le peuple de dieu mais parce que tu as besoin d'argent Malheureusement, vous, vous aimez ça. Vous aimez comme ça. Que des vendeurs dans le temple du Seigneur. Commençons par ceux qui sont censés montrer la voie. Nous qui sommes censés montrer la voie. L'évangile est devenu un commerce. Amenez ceci et je ferai cela. Amenez ceci et Dieu fera cela. Commerce à l'église. Mais ce commerce n'est pas seulement exercé par ceux qui dirigent, mais aussi par nous qui venons à l'église pour, pour des intérêts matériels. N'est-ce pas là aussi un commerce? Je viens à l'église parce que je veux avoir un travail. Je viens à l'église parce que je veux me marier. Je viens à l'église parce que je veux avoir des enfants. Je viens à l'église parce que, parce que... Je donne ceci et Dieu me donnera ça. Je fais ceci et Dieu me fera ça. Bien, mais si nous servons le Seigneur, ça doit être parce que nous l'aimons et non pas parce que nous attendons quelque chose de sa part. Si je viens donner de mon argent à l'église, c'est parce que j'aime le Seigneur. Ça ne doit pas être parce que je veux que le Seigneur fasse quelque chose de moi. Sinon, je suis un commerçant et je veux faire de Dieu un commerçant. Dieu n'est pas un commerçant. Dieu ne vend pas des bénédictions. Dieu donne ses bénédictions. Dieu donne ses bénédictions, il ne vend pas les bénédictions. Si tu penses que tu peux bénéficier des faveurs de Dieu parce que tu as donné ceci, tu as donné cela, ou parce que tu, tu, tu penses que tu peux influencer le pasteur parce que tu donnes ceci, tu donnes cela, tu te trompes. En tout cas, sur moi, tu te trompes. Si tu veux me donner parce que Dieu te touche, que tu, que, que tu me donnes, fais-le. Mais ne me donne pas en disant que si je donne ça au pasteur, comme ça là, à retenir responsable, osera longtemps. Le Seigneur n'est pas à la recherche des commerçants, mais il est plutôt à la recherche des adorateurs. Et ceux qui viennent pour vendre ou acheter sont chassés du temps. D'une manière ou d'une autre. Vous verrez qu'après un temps, ils sont déçus. J'en ai, ai vu plusieurs en 14 ans. <rire> plusieurs. Ils finissent par partir déçus des vendeurs. Le Seigneur n'a pas besoin de vendeurs ou d'acheteurs au temple. Le Seigneur a besoin de fidèles. Et son autorité s'est manifestée aussi. À travers des guérisons. Il n'a pas que chassé les vendeurs dans le temple. Je me suis posé une question. J'ai dit, comment ces gens savaient que Jésus pouvait guérir Il est entré triomphalement à Jérusalem. Il va dans le temple. Il chasse les vendeurs. La Bible ne dit pas qu'il a appelé des aveugles et des boiteux. La Bible dit que des aveugles et des boiteux se sont approchés de lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est le Messie. Or, ils savent qu'il est écrit que le Messie vient avec la guérison. Bien aimé, ce sont nous les chrétiens d'aujourd'hui qui, des fois, oublions, ignorons que le Messie vient après avec la guérison. Peut-être nous croyons qu'il peut me guérir d'une fièvre, il peut me guérir de la malaria, mais lorsque c'est le cancer, lorsque c'est... Non, non, non. Là, toute la foi pas. Tu es capable de demander une requête de prière lorsque tu as la fièvre. Mais quand on te dit que ce sont les miomes, déjà tu commences à réfléchir au l'argent de l'opération. Tu oublies que le Seigneur est capable de t'opérer miraculeusement. Les aveugles sont venus vers lui et en tant que oin en tant que messie le silo comme nous l'avons vu celui qui apporte le repos celui qui soulage il les a soulagés ma prière est qu'aujourd'hui encore que le Seigneur soulage quel que soit le problème quelle que soit la maladie qu'il t'accorde le repos dis-lui Seigneur accorde-moi le repos J'ai été longtemps agité. Seigneur, accorde-moi ton repos. Fais-moi entrer dans ton repos. Le repos du Seigneur est disponible. Vous savez, des fois, nous nous agitons. Le paralytique de Bethesda s'agitait. Chaque fois que l'eau s'agitait, il crie Poussez-moi, poussez-moi, poussez-moi. Toute ta vie, tu seras comme ça. demandant aux gens de te pousser. Et là, dans sa tête, il s'est dit Je n'ai personne. Lorsque le Messie lui pose la question Ne veux-tu pas être guéri Je n'ai personne. C'était son, son chant préféré Je n'ai personne. Il oublie que. Si tu n'as personne, tu as Jésus. Si tu n'as personne, tu as Jésus. Quand nous nous approchons de lui, nous recevons de lui la guérison. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Dieu, qu -ce que ces gens-là ont vu Jésus entrer dans le temple et ils disent, « Le Messie est là, le Oin est là, le silo est là, celui qui accorde le repos est là. Allons pour recevoir des repos. Y a-t-il encore des gens qui viennent à l'église pour recevoir le repos Ou y a-t-il des gens qui viennent à l'église pour semer les troubles que le Seigneur nous aide. Je vais aller très vite parce que la journée est chargée aujourd'hui. Nous l'avions démontré pendant la semaine que le Messie était descendant de David afin de satisfaire à l'alliance entre Dieu et David. Selon cette alliance, David ne devait jamais manquer de successeur sur le trône d'Israël. Et selon la prophétie de... De Jacob, le sceptre ne devait pas s'éloigner de Judas jusqu'à ce que vienne le Silo. En tout cas, vous êtes enseigné sur ça. Parce que le Dieu de l'Alliance est fidèle, il fallait que Dieu fasse que le Messie, le germe vienne de David, de la tribu de Judas en général, mais plus particulièrement de David. C'est pourquoi dans les deux généalogies de Jésus, vous verrez que Jésus est issu de David, soit directement par Marie ou indirectement par, par adoption, par, par Joseph. Mais dans les deux généalogies, Jésus-Christ est décrit comme étant de la lignée de David. Donc Dieu devait satisfaire à cette exigence. Nous ne cesserons jamais de le dire. Je fermerai les yeux, je serai en sommeil, on me posera la même question, je répondrai de la même manière que le Dieu de l'alliance est fidèle. Il y avait une alliance et Dieu se devait d'être fidèle à cette alliance en faisant que le Messie vienne de David. C'est comme cela qu'il est appelé fils de David. Nous en avons parlé durant toute la semaine, je ne vais pas revenir là-dessus. Celui qui n'avait pas été là la semaine, qu'il regarde sur YouTube, il y a les cultes qui sont là, ou alors qu'il attend quand on fera le syllabus. Il était fils de David, parce qu'il était de la lignée de David. Cependant, le fils de David, selon la chair, est supérieur à David dans la hiérarchie spirituelle. <rire> le fils de David, selon la chair, est supérieur à David. Il est descendant dans la lignée de David. David, dans, dans la hiérarchie des rois en Israël, David occupe la première place. C'est le roi par excellence. Lorsqu'on dit à Israël, Donne-nous le nom de ton roi. Le roi d'Israël, par excellence, c'est David. Ce n'est pas Salomé, euh, qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas Saül, le premier des rois, mais c'est David qui est devenu une référence, nous en avons parlé. Il est le père de tous les rois en Israël. Cependant, le Messie qui est issu de lui spirituellement, est plus grand que lui. Certes, David l'a précédé dans la généalogie, mais il est au-dessus de David car David l'a appelé mon Seigneur. Luc 20, 41 à 44. C'est toujours dans la suite de, de, de notre histoire, mais ça c'est la version racontée par Luc qui dit au verset 41, Jésus leur dit, comment dit-on que le Christ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 Quand on dit « fils de », nous, les humains, nous voyons notre hiérarchisation. Le Père est au-dessus et le Fils est en-dessous. Mais Jésus leur pose la question, comment dit-on que le le fils le Christ, le Messie, est fils de David alors que David l'appelle Seigneur Là, il le tire dans le psaume 101, au verset 1 de David, psaume, parole de l'éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche, pied. Ça c'est David qui dit, Jésus dans Luc l'a paraphrasé. Mais David lui-même l'a dit dans, dans un de ses sangs. Selon Jésus, lorsque David parlait là, il parlait comme un prophète. Il ne parlait pas de lui-même, mais il parlait plutôt du Messie. C'est pourquoi il appelle le Seigneur. Il ne dit pas parole de l'Éternel à son serviteur. Parce que certains ont dit, non, mais David était en train de raconter ce que Dieu lui a dit. Ça va, prenons cette hypothèse-là. David racontait ce que Dieu lui a dit. Il dit parole de l'Éternel à mon Seigneur. Il pouvait dire peut-être parole de l'Éternel à son serviteur, n'est-ce pas? Je ne peux pas dire sur moi-même parole de l'Éternel à mon Seigneur. Comme si c'était mon propre Seigneur. Deuxième chose, le Seigneur, il y a deux Seigneurs là. Le Seigneur dont il est question ici est en, avec un S majuscule. Généralement, quand on parle des hommes comme Seigneur, on met un S minuscule, bien que moi je n'aime pas ces termes-là. Bon, dans l'église protestante, on a des Monseigneurs, Monseigneur, Seigneur, qu'à tout cas, quel Monseigneur Nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est Jésus. Parole de l'Éternel à Monseigneur Et... Jésus, quand il parle dans le verset 42, David lui-même dit dans le livre des psaumes, le Seigneur, le premier Seigneur avec un S majuscule, a dit à mon Seigneur, le deuxième Seigneur avec un S majuscule. Oh, quelqu'un est en train de me regarder et dit, ah pasteur, tu as une université. Es. C'est simple. Dieu par David, mais en réalité, il ne parle pas de David, il parle du Messie. Parole de l'éternel à mon Seigneur le Seigneur a dit à mon Seigneur Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et Jésus dit David, donc l'appelle Seigneur, comment est-il son fils Jésus lui-même a établi la hiérarchie entre David et le Messie. Bien que le Messie étant fils de David, le Messie est supérieur à David. S'il est supérieur à David, c'est qu'il est supérieur à tous les autres rois. Parce que David est le plus grand d'entre tous. Bien Mais laisse-moi te dire, il y a eu des rois. Il y aura des rois, mais il n'y aura pas des rois qui auront la notoriété de David. Même Salomon, qui a hérité d'un royaume apaisé, d'un royaume élargi, qui a construit le temple, Salomon n'a pas la gloire de David. Aujourd'hui, si vous regardez le drapeau d'Israël, au centre, il y a une étoile. On ne l'appelle pas étoile de Salomon, on l'appelle étoile de David. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, le roi par excellence, c'est David et Dieu a donné à David un nom au-dessus de tous les autres rois. Plusieurs siècles après, aujourd'hui, on peut ignorer le nom des rois de plusieurs royaumes sur la terre. Il y a, il y a en Afrique un royaume là, c'est vers l'Afrique du Sud. C'est quoi Swaziland ou, ou Lesotho Vous connaissez leur, le nom de leur roi il y a eu des rois, il y a des rois. Mais quand on parle de David, même, vous allez citer une religion, même les gens de cette religion la connaissent, David. Ils connaissent David. Donc, le roi par excellence, au-dessus de King Charles, au-dessus des rois, je ne sais pas, M'swati, au-dessus des rois, je ne sais qui, David est au-dessus. Maintenant, Dieu prend Jésus, il le met au-dessus de David. Donc, tous ces rois-là, ils reconnaissent. Si les gens fléchissent les genoux devant eux, devant Jésus, même ces rois là fléchissent les genoux. Bon, si dans votre famille, il y a un roi, il y a un sorcier qui se prend pour roi, devant Jésus, il fléchit les genoux. Devant Jésus, il fléchit les genoux. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tous genou fléchira lorsqu'on parlera de... Les genoux fléchissent parce que Jésus est roi au-dessus de tous les autres rois. Parce qu'il est roi au-dessus de tous les autres rois. Il est supérieur. Amen. Il est supérieur. C'est pourquoi, lors de sa naissance, même Hérode a tremblé. Amen. Le grand Hérode tremble parce qu'il apprend qu'un autre roi est né. Il fait tuer tous les nouveaux nés mâles qui sont nés dans cette période-là pour être sûr qu'il a étouffé ce roi-là. Malheureusement pour lui, la royauté de Jésus n'est pas quelque chose qu'on peut étouffer. La royauté de Jésus n'est pas quelque chose qu'on peut étouffer. Il s'est exilé pendant un temps en Égypte, mais il est revenu. Vous savez, il arrive des moments où tu ne vois pas les effets de la royauté de Jésus. Tu te dis qu'il ne règne pas. Non, ce n'est pas parce qu'il ne se fait pas voir qu'il ne règne pas. Il peut le laisser un temps et réapparaître en gloire. La supériorité du Messie n'est pas seulement en rapport avec David, mais aussi par rapport à ses ennemis. Dieu lui dit, selon David, David dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marches, pieds. » Une autre raison, pour montrer que David ne parlait pas de lui, en tant qu'homme. Est-ce que David est assis à la droite de Dieu et David parlait comme un prophète. Il parlait des choses qui dépassaient son époque. Il parlait peut-être même des choses qui dépassaient son intelligence, parce qu'il était en train de chanter. Vous savez, quand on chante par l'esprit, on peut dire des choses qu'on qu ne comprend pas soi-même, mais le Saint-Esprit comprend. L'Éternel dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Depuis David, jusqu'à l'apparition de Jésus, les Juifs ont toujours cru que David parlait de lui. Quand il chantait ses chants et il pensait à David, oh, l'Éternel a dit à David, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marches. David est assis à la droite de Dieu, vous, êtes, vous en êtes sûr David parlait de Jésus. Mais cette autorité n'était pas cette supériorité du Messie, n'était pas seulement sur David, mais l'était aussi sur les ennemis. Il dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marche pieds J'ai voulu m'attarder un peu sur ce terme, marche-pieds. Le dictionnaire, pas le dictionnaire biblique, le dictionnaire séculier, le dictionnaire français donc nous donne deux définitions et cela symbolise la situation du messie mais aussi la nôtre par rapport à nos ennemis la première définition indique que le marchepied est une série d'escaliers permettant d'atteindre ou d'accéder à un niveau Supérieur. Un autre dictionnaire dit, c'est un moyen de progresser ou de, et de réaliser ses ambitions. Je reviendrai là-dessus avec une image. La deuxième définit le marche comme un petit banc où l'on posait les pieds quand on était assis. C'était l'estrade sur laquelle était placé un trône, un autre et est servant à le surélever. Est-ce qu'on peut me montrer mes images, commençons par le numéro 5, je crois, nous commençons par le numéro, non, le 5. Voilà. La vraie définition biblique du marchepied, pied c'est ça. Parce que les deux définitions ne sont pas de même époque. Il y a il y a une définition ancienne et une définition nouvelle. La définition ancienne, c'est celle-là. Parce que Dieu est en train de parler d'un roi. Un roi a un trône, n'est-ce pas? On ne peut pas placer le trône du roi au même niveau que les chaises des autres personnes. C'est pourquoi le roi doit être sur une estrade. Et même sur l'estrade, il doit être un peu surélevé, comme nous le voyons dans notre image. Tout le monde voit. Hein? Bon, je prie qu'on ait des grands téléviseurs pour qu'on le mette au milieu là. Et comme la chaise, le trône du roi, est un peu surélevé, s'il est assis sans quelque chose en dessous, ses pieds vont commencer à balancer. C'est pourquoi on met quelque chose les amis, n'enlèvez pas, qu'est-ce qui ne va pas? C'est pourquoi on met quelque chose en bas, pour que ses pieds se reposent. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est-à-dire que tout le temps, gardez encore l'image s'il vous plaît, tout le temps pendant lequel le roi est assis sur le trône, il a constamment les pieds sur le marche pied. Ce n'est pas que de temps en temps, il met, et puis après il enlève, et puis il met, et puis il enlève. Non, comme il est roi et qu'il est assis sur le trône, tant que Jésus sera sur le trône, les ennemis seront sous ses pieds, rabassés, corabagués. Or, Jésus ne quittera jamais son trône moi je peux dormir Jésus est sur son trône je me lave dans la douche je suis nu, Jésus est sur son trône je suis en mission Jésus est sur son trône tant que Jésus est sur son trône les ennemis sont constamment sous ses, ses pieds en permanent. Ah oh C'est pour te dire que tes ennemis sont en permanence sous tes pieds. C'est ça la grande conséquence du fait que Jésus soit roi. Comme il est roi, il doit être sur le trône. S'il est sur le trône, c'est que ses pieds doivent être sur le pied. Or, les pieds de Jésus, c'est qui? La Bible dit qu'il l'a donné comme chef à l'église. Lui, il est la tête. Nous, nous sommes le corps. Amen. C'est-à-dire que si Jésus doit marcher sur ses ennemis, il le fait par nous. Ah, ah. Mettez-moi maintenant la première image. Ça va, ce n'est pas grave. La deuxième définition définit le marche pied comme un élément qui nous permet d'accéder. Des. Et il y a une image où, euh, si le, le véhicule, généralement les bus, s'il si est haut, il y a euh, un petit truc qui ressort un peu de manière à ce que tu commences d'abord par mettre tes pieds là avant d'entrer. Dieu dit jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marches pillées. C'est-à-dire que même tes ennemis-là, ils vont te faciliter à accéder. Tu me combats, tu me facilites l'entrée. Mais en réalité, tu m'aides à accéder. Il y, avait, il y avait une autre image. Les amis ne m'aident pas. Il y avait une autre image d'un enfant qui doit, en principe, brosser les dents. Mais parce que le lavabo est haut, les parents ont fait fabriquer une forme d'escalier. C'est ce que nous avons dit dans la définition. Une forme d'escalier pour lui permettre de monter et d'arriver au niveau où les grands arrivent. Voilà, bon, heureusement qu'ils sont à léco hein, qu'ils ne fassent pas ça. <rire> Vous voyez ce petit enfant-là, en principe, il n'a pas la taille pour arriver à, au niveau du miroir. Il n'en a pas la taille, c'est comme toi. Pour atteindre certains niveaux, obtenir certaines choses, selon le monde, tu n'as pas la taille. Mais au lieu qu'il te laisse parce que tu n'as pas la taille, comme il n'a pas la taille, on les laisse, il ne va pas y arriver. C'est très simple pour eux. Mais parce que le diable n'est pas omniscient. Parce qu'il <rire> il vient te combattre. Quand il vient te combattre là, c'est comme quelqu'un qui a porté le marche-pied. <rire> Mon Dieu m'a dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, des marches. C'est-à-dire que là où je, en, en réalité je ne pouvais pas arriver, parce que toi tu m'as combattu, toi tu deviens mon masse. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de dire à quelqu'un, ne te plains pas quand on te calomnie, on est en train de faire ta publicité. Ne, ne leur dis même pas, je vous interdis de parler de mon nom, citez plus mon nom. Si on ne cite pas ton nom, tu ne vas pas monter. Qu'ils citent ton nom, de manière à ce que même ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, qu'ils entendent parler de toi. Assis-toi à ta droite, à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marches-pieds, on mes combat. je mets un pied, au lieu d'arrêter, ils augmentent le combat s'ils augmentent le niveau du combat je mets l'autre pied et puis je monte, je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas monter, je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas monter je suis en train de dire à quelqu'un que tu vas monter assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marches-pieds, est-ce que tu peux te lever avec moi, est-ce que tu peux te lever avec moi, dis-le, je ne vais pas pleurer parce que le roi est sur le Trône. Je ne veux pas pleurer parce que le roi est sur le trône. Je ne veux pas pleurer parce que le roi est sur le trône. Il me combat, il m'aide à monter. Il me combatte, il m'aide à monter. Il me combatte, il m'aide à monter. monter. Bien-aimé, commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Tu subis des menaces, tu subis des combats. Le Seigneur te dit que ce ne sont que des marchepieds pieds pour te permettre de monter. Le Seigneur te dit que ce ne sont que des marchepieds pour te permettre à monter. Tu monteras encore. Tu monteras encore. Tu monteras encore. Parce qu'Il est, alléluia, le Roi, Il est le Roi au-dessus de tous les autres Rois. Il est le Roi au-dessus de tous les autres Rois. Il est le Roi au-dessus de tous les autres Rois. Il est le Roi. Il est le Roi. roi. Parle-lui, parle-lui, parle-lui je ne sais pas quel combat se présente devant toi, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur t'accorde la victoire. Je sais une chose, c'est que le Seigneur t'accorde la victoire. Je sais qu'une chose, c'est que le Seigneur t'accorde la victoire. Je sais que le Seigneur t'accorde la victoire. Bien-aimé, parle-Lui, parle-Lui, parle-Lui. Dis-lui je ne serai plus agité. Je ne serai plus agité. Je ne serai plus agité. Je ne serai plus agité.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 Ils chercheront à te combattre mais ils t'aideront en réalité à accéder au niveau supérieur. Ils chercheront à te combattre mais ils t'aideront en, en réalité à monter au niveau supérieur. Ils chercheront à te combattre mais ils t'aideront en réalité à monter au niveau supérieur. Ils chercheront à te combattre mais ils t'aideront en réalité à monter au niveau supérieur. Monte encore, monte. Le Seigneur te fait monter, monte. Le Seigneur te fait monter, monte. Le Seigneur te fait monter, monte Le Seigneur te fait monter, monte Je suis en train de voir quelqu'un en train de monter. On est en train de le combattre il est en train de monter. On est en train de le combattre il est en train de monter. On est en train de le combattre il est en train de monter.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 Tout peut sombrer dans ma main. Pour le ça. ciel, tout, tout peut sombrer. Il a peur. Sur, la peur mais doutes. sur ma route, la route sur chanterai. ma route, sur la ma route, sur ma route, sur ma route, je chanterai. Chanterai. Hey tu es fidèle Emmanuel Emmanuel L'éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis des marchepieds. Et le moyen par lequel nos ennemis sont devenus nos marchepieds, c'est l'œuvre de la croix. Et ce matin, nous voulons célébrer l'œuvre de la croix. Nous voulons prendre part à la table du Seigneur. C'est ainsi que nous demandons à tout enfant des dieux né de nouveau, non pas celui qui n'a jamais péché, mais celui qui lave sa robe dans le sang de l'agneau, de se lever avec lui. Tout celui qui veut prendre le repas du Seigneur, qui se lève avec nous. L'apôtre Paul dit, c'est que j'ai reçu du Seigneur, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit il fut livré, prit le pain, le remplit et dit, prenez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance à mon sang qui est versé pour vous. Chaque fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez de cette coupe, ma mort jusqu'à ce que je revienne. Nous voulons prier pour ces éléments qui sont des éléments de main d'homme mais qui symbolisent une réalité spirituelle. Élève ta voix et prie. Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons Nous proclamons ta grandeur au Dieu. Nous bénissons ces éléments qui, certes, sont des éléments faits des mains d'eau, mais qui symbolisent une réalité spirituelle. Nous te prions, Seigneur, d'agréer ceci au nom de Jésus. Amen. Ça, bon. Tout est sombré Dans ma marche Pour le ciel Tout est sombré Sur la terre Mais les doutes Sur ma route Sur ma route je chanterai, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle dans mon, parcours, la terre. dans mon parcours sur la terre, tout paix sombré Dans ma marche pour le, ciel, le ciel, tout paix sombré Sur la, peur, sur la terre, on met des doutes de doute. sur ma route sous ma roue, je chanterai. lango molili kasi yesu nangana yebhi da yebhi usala nangaa ngoti kangati kangaa umelaya we da go salisina yo kasi komotse mananga eloba ya we da inali ngaka yo go Oh, tu es fidèle, tu es fidèle, Moi, je sais que tu, es fidèle. Oh, tu es fidèle, tu es fidèle, oh, oui, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais, moi je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, tu oui. es fidèle. Moi je sais, je sais que tu es fidèle. Oh oui. Oui. oui, tu es fidèle. Tu es fidèle. Je sais, je sais. Je sais que tu es comme ma Seigneur. Moi je sais que tu Alléluia. es fidèle Tu es fidèle Seigneur Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est.